Hey Alors ce nouveau freestyle je le dédicace à mon pote Éveil, avec qui on vient de sortir un album Orage, dé d'espoir Tu peux le trouver sur les plateformes ou l'acheter à prix libre Je te l'enverrai par contre, t'essaie de payer au moins le prix du timbre Yo Dégueuler des, des rimes en flûte tendue, déballer ta vie mais en futant. en. Tes zones périmes, on a vu, on a vu, mais la bute donc, on a plus de temps. On dit pas que t'as adoré mais t'écoutes pas. On dit pas que t'as adoré mais t'écoutes pas. On dit pas que qu ça se pourrait, mais écoute-moi. Oublie pas que ça se pourrait, mec, que tout est permis. Tout est permis, tu t'y permets. Tout est clair, mais je limite, tout est merveilleux. Tout est parfait, tout est permis, tout, tout, tout, tout est permis, mais la route est fermée. Parler tout seul, barre, barre, la on se met pas, bah, parce qu'on les consomme des dalles, ça la déconsomme T'envis des mots, t'envis des phrases comme kilomètre quand? T'en des mots, t'en des phrases, t'es honnête quand? Disquette est mise à l'envers, dont t'es le maître quand? sketch, suis gêné, je suis en fait, ouais t'es like, en C'est je suis en c'est je suis en fête, je la en fête, la suis en la vista, prétends pas mais c'est ouais c'est de la peau de plein les yeux et c'est ouais tu peux t'en gagner mais tu sais que c'est vrai Boniment mais le bateau elle est boniment mais n'est pas dopé Soupimente n'est pas top t'entends de ne pas couper Laisse parler tout seul pas par la bret on se met pas parce qu'on les consomme des dates ça la les consomme T'envie des mots t'envie des phrases pour qu kilomètres Quand en pire des l'envers, bon, t'es le maître. Quand disquette, et en fait. Ouais, t'es honnête. Ouais, tu dis vrai, c'est juste loin des faits. C'est faux. Tes balades, on appelle un palais balayé. Vois, tu dis vrai, c'est juste moins des faits. Ouais, sur le cerveau. Que tes balades à l'appel en bas, les têtes. Qui y a pas que toi qui crois Qu'il y a pas que toi qui crois Tes mythos de compète. Tu as pas tes pas que toi Y'a pas que moi qui crois que ce rêve le bon blesse Parlez tout seul, pas par la brèche, ton se met pas Parce qu'on les consomme, t'es dates. ça là les consomme T'en des mots, t'en des phrases, au kilomètre Quand t'en des mots, t'en des phrases, t'es honnête Quand disquette, est mise à l'envers, à monter le maître Quand tu sketches t'es l'enfer toi t'es honnête, Envie des mots au kilomètre quand t'empule des mots t'empule des phrases t'es honnête quand disquette est mise à l'envers à tenter de mettre quand tu sketches et t'isoles en fait toi ouais, t'es honnête